J'accède.com répertorie tous les lieux d'Europe où l'accessibilité a été pensée pour tous. Avec une canne blanche, en fauteuil ou en scooter, les personnes à mobilité réduite sont souvent exclues des espaces publics. Des membres de l'association Altéo ont fait le tour de ces lieux tournésiens pour les référencer Ludovic Durieux et Marie d'Avenne. Ce samedi, journée mondiale de l'accessibilité, une vingtaine de personnes à mobilité réduite ont sillonné les rues de Tournai pour dresser un état des lieux de ce qui est adapté à leurs conditions. Faire ses courses, circuler ou encore plus simplement se garer sont parfois de grands défis. C'est une journée qui rassemble de nombreux volontaires qui, après un petit temps de formation, vont se rendre dans les commerces, tous les lieux ouverts au public pour remplir des fiches de lieux pour voir au niveau de l'accessibilité de, de, des, enfin, des lieux ouverts au public ce que ça donne, et après les référencer sur le site de jaccel.com pour que tout un chacun qui se trouve en, se trouve en situation de personnes à mobilité réduite puisse aller surfer sur le site pas et pas voir que ah, bah, tiens, dans telle ville, bah, j'ai envie d'aller au resto, euh, faire euh, une ou l'autre activité, peut aller voir sur le site, euh, voir euh, les lieux qui sont accessibles ou pas. Sur base de critères objectifs, c'est toute une carte de la ville qui est retracée et qui tient compte des difficultés liées aux différents handicaps, qu'ils soient visuels ou moteurs. À l'aide d'une fiche, euh, d'information, euh, où donc on mesure euh, s'il y a un ressaut, s'il y a un escalier, la largeur de la porte, la hauteur du comptoir, l'accueil, la qualité de l'accueil, parce que c'est important aussi. Et donc euh, voilà, ce que, voilà, et donc c'est avec l'association jacksen.com et l'association Alteo. Jusqu'à présent, nous avons visite MERS. Donc, euh, grosso modo, les personnes en chaise qui sont en plus pilotes plus large, ne passent pas forcément. Donc, jusqu'à présent, sur euh, les livres, euh, visités par deux fois, euh, dans le top 3, nous avons ce commerce avec un plan accessible, que le commerçant va chercher, qui est accessible aussi bien à la voiturette qu'au Et chez Choudiscoun, à l'intérieur du magasin, il y a un plan incliné. Et alors, ce que je constate aussi, c'est qu'on a eu euh, un bon accueil de la part des commerçants tournésiens quand on est rentré dans le magasin, alors qu'on n'avait rien à acheter. Quoi. En effet, pour bon nombre de commerçants, ce type de démarche a également un intérêt fondamental. Découvrir quelques écueils, quelques pièces figurent dans leur magasin, dont ils n'ont même pas conscience très bien, c'est important surtout ici à tourner parce que bon déjà bah, les gens se déplacent déjà dans les rues et je trouve que bon les rues pour euh, les personnes à mobilité réduite et même pour les personnes euh, malvoyantes c'est très difficile déjà rien que pour les trottoirs, les pavés etc. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerces où dès qu'on rentre en fait il y a d'office une petite marche il y a une petite marche à franchir et c'est pas forcément facile pour euh, les personnes qui ont un handicap euh, physique Alors pour vous, pour votre commerce, est-ce qu'il y a des, des conseils qui, euh, qui vous ont marqué aujourd'hui euh, bah oui, en fait, on a une petite marche juste derrière vous euh, qui est euh, pas forcément euh, très très grande. Et les personnes qui sont mal voyantes ou bien carrément aveugles ne bah, vont pas la voir, évidemment. Et il y a pas mal de personnes, même bien voyantes, qui ne la voient pas forcément. Donc euh, déjà, ça, euh, ça va... c'est vrai qu'on va plus prévenir les gens. Quoi. Autre proposition soumise par les différents acteurs, le plus grand investissement de la part des autorités communales. Pourquoi ne pas envisager la mise à disposition de passerelles pour les commerçants Pourquoi ne pas placer les emplacements de parking en tête de rue Ou encore envisager de nouvelles normes dans le cadre des revitalisations